rock and roll uh. rock and roll rock and Racas, racas, uh -huh. Could you be, could you be, could you be uh -huh. Hey, hey, hey, hey, hey. Rockers, yeah. chacun, chacun sa maillet, chacun dépend, sa prière, chacun prie Dieu comme il entend, mmh. chacun sa technique. Problème technique, tactique, politique, ok Tout s'explique, bada bada bada bada bada Reggae reggae reggae, Tout le monde fait de son mieux De faire de mal à personne Et Respecte ça, c'est commencer c'est par se faire du bien à soi Oh tcha tcha tcha tcha T'attends pas, le respect des autres commence par soi. Avoir la foi en toi, croire ou pas, tout commence par là. Reggae, reggae, reggae, reggae. reggae hey Fille, fille, Reggae Man, ouais, c'est mon nom d'artiste, tu sais quoi? Allez, viens avec moi, je vais t'emmener ici-bas, ouais, un petit reggae pour t'accompagner, pour te titiller, ouais, te faire du bien là où ça fait mal. Reggae, reggae, reggae, reggae, viens te soigner.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 Uh, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae reggae rockers, uh, reggae, reggae, reggae Et, Et ma chérie, chérie, ma princesse, princesse. Allez viens allez, avec allez, moi, les des sur les fesses Aïe, aïe, aïe Ça, Ça va me faire bleu. T'inquiète, ça, ça va le faire, le faire. Ouais, ouais bébé, bébé. Ma, ma chérie, chérie ma dodosinée hey. Reggae, reggae viens, reggae, viens te soigner Ma chérie, ma jolie, jolie. Allez viens Chacun, chacun sa manière, sa manière chacun, chacun sa, prière. sa prière Chacun prie Dieu quand il entend, quand il le veut Chacun, chacun sa technique, technique problématique, technique, politique Ok, tout s'explique tout, tout le monde tout fait, fait de son mieux, Ne faire de mal à personne si C'est commencer par se, se, bien se faire du bien à soirée. Ne dit-on pas le respect des autres Commence par celui de soi Avoir la foi en toi pas du que vas parler. Oh ja ja ja ja ja ja ja ja j'ai ja. ja Yeah Thank you love Thank you love, thank you love, thank you love, thank you love, yeah Oh ja ja ja Reggae reggae reggae reggae reggae, reggae music Reggae music pour t'accompagner, de verser tes mains Could you be, could you be, could you be, could you be, could you be Dans la jolie